Et salut à tous les Astériens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo spéciale cadeau de Noël pour mes deux proches amis, donc de la team Rébellion avec qui je discute tout le temps quand je peux, voilà. Donc, Stark Knight et Kurama, voilà ce que je vous propose pour Noël. Stark Knight, je te propose pour Noël, ton cadeau de Noël, Nuit des machines et Kurama, je vais pas m'en parlé mais euh, tu savais pas ce que c'était. Avramek Chevalier Croisédia. Voilà, donc je vous enverrai ça le mois prochain pour vos cadeaux de Noël. C'est un peu pour, à, pour vous remercier de tout ce que vous faites pour moi, tout simplement. Donc euh, voilà, je vous enverrai ça. Euh, Kurama tu me dis quand tu es euh, disponible et Star Knight tu me dis aussi quand tu es disponible comme ça euh, je peux vous envoyer tout ça au plus vite voilà c'était tout pour le moment donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux moi je vais le faire on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos ça remastera les vidéos et ciao tout le monde